bonjour à tous l'échauffement du jour va être très très simple vous allez prendre deux bouteilles d'eau remplies et donc avec ces deux bouteilles d'eau vous allez partir du sol vous les poser et vous montez au dessus de la tête du sol au dessus de la tête ground to overhead vous avez 20 répétitions à faire ensuite vous gardez les bouteilles à hauteur d'épaule faites un squat complet remontez bras tendus donc un thruster Squat complet, remonté, bras tendus. Bien. Et ensuite, vous gardez vos bouteilles d'eau aussi. Je mets un petit peu plus loin. Et vous êtes parti pour faire des triceps extensions. Ici. Voilà. Vous faites 3 tours de 20, plus 20, plus 20. Pour la fin de l'échauffement, aujourd'hui, je vous propose de vous mettre en position de pose squat. Donc squat complètement posé en bas. Et vous restez pendant 2 minutes en essayant d'ouvrir vos genoux. Ouvrir vos genoux, ouvrir vos Séance du jour, un émoi de 30 minutes, avec 50 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Votre première minute, vous prenez un sac à dos, pour moi il est chargé à 3 kg, vous le mettez devant vous, vous partez pour 50 secondes de chaise contre un mur. 50 secondes. Ensuite, vous avez 10 secondes de repos un petit peu. Vous gardez votre sac devant. Vous êtes en front squat, donc la charge devant vous. Et vous faites 50 secondes de squat complet. 50 secondes. 10 secondes de repos. Vous votre sac à dos. Il vous reste 50 secondes d'effort. Vous allez décomposer avec 10 secondes gainage bras tendu, 10 secondes de pompe normale. 10 secondes de pompe écartée. 10 secondes de pompe diamant et 10 secondes de pompe point fermé. Donc ça fait 50 secondes de travail de pompe ou de gainage. Il vous reste 10 secondes de repos. Et tout ça, vous répétez 10 fois. Comme ça, ça fera les 30 minutes d'effort. Voilà, c'était la séance du jour. Bon courage et à demain.